Bonjour, bonjour, je suis en vacances, mais même si y a les vacances, c'est toujours l'occasion de vous divertir un petit peu, de vous produire un petit peu de divertissement. J'avoue que je m'en voulais parce que en partant en vacances, je n'avais préparé qu'une vidéo que vous avez bien entendu tous regarder depuis. Mais ça fait quand même un petit peu léger et il y a eu un thème qui m'a intéressé, donc comment faire une vidéo en vacances. Je dirais qu'il faut d'abord une bonne histoire et une bonne histoire, bah, je dirais également que nous l'avons à l'heure actuelle parce que en plus, c'est connecté à une vidéo que je vous avais fait il y a un an, des rebondissements. C'est ce qu'on aime tous parce que nous sommes amateurs de frissons, voyez-vous. Il y a un an, je vous ai fait un Z-story sur un scandale de triche dans l'e-sport et ça concernait la scène CS avec une histoire de coach qui utilisait une sorte de bug en mode spectateur dans leur partie pour pouvoir avoir des informations sur les placements de l'équipe adverse et donc du coup les transmettre à leur équipe, ce qui donnait un avantage certain, d'accord Certains coachs se sont fait prendre, même beaucoup, beaucoup après des heures et des heures d'enquête et de review de la part de pas mal de de commissionnaires ou en tout cas des personnes qui travaillent dans ça et ça a donné de grosses sanctions que certains coachs ont été bannis des semaines d'autres des mois et pourquoi est ce que je reviens dessus parce que à l'heure actuelle nous avons un scandale euh, de triche à nouveau enfin un scandale une sorte de, de drama de triche sur un coach qui était déjà euh, impliqué dans ce premier problème du bug de spectateur donc je vais vous raconter l'histoire ensuite euh, les deux avis hein, de, de chaque côté et puis après on fera une sorte de petite conclusion mais encore une fois c'est croustillant, ça croque sous la dent, c'est ce qu'on aime. Il y a quelques jours, la structure danoise de chez Heroic, d'accord, une équipe sur CS montante qui était de plus en plus importante, qui commençait à gagner de plus en plus de titres depuis à peu près un an et demi, a euh, mis un petit euh, communiqué en ligne où ils racontent avoir euh, du coup terminé le contrat de leur coach Unden, d'accord, car ils ont ils ont eu des preuves que Unden aurait avant l'IEM Cologne, donc euh, un des premiers tournois en LAN depuis plus d'un an et demi, parce que bon, vous savez, la pandémie, tout ça machin, ça a empêché de le faire, tout était passé en online. Là, ça revenait en LAN, donc euh, en direct à Cologne, et ils se sont rendus compte ou en tout cas, ils ont appris que ce coach aurait partagé euh, des stratégies de sa propre équipe avec d'autres équipes là-bas. Oui, oui, un coach qui partage les stratégies de son équipe avec d'autres équipes. C'est un petit peu bizarre, hein. disons qu'habituellement, les coachs, ils font plutôt euh, l'inverse, c'est-à-dire ils gardent le secret, ils font des stratégies de ouf pour faire gagner leur équipe. Mais Undead lui, ça lui a pas suffi. Donc... Au vu de cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont porté plainte euh, du coup, contre lui au Danemark, ça a été accepté par euh, un juge, et l'affaire va suivre son cours là-bas parce que d'après le juge danois, il y a suffisamment de d'évidence, tu vois, de preuves pour pouvoir euh, impliquer Unden et euh, péter une enquête dessus. Du coup, euh, vu qu'il y a eu ça, forcément sur CS, ils ont un truc qui est assez cool et dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle le l'ESIC, c'est Esports euh, e Integrity Commission qui a mis son nez dedans et qui a commencé à faire cette euh, enquête préliminaire à partir du 6 juillet. Donc voilà, ça fait plus de 3 semaines que Heroic sont au courant, mais et ils viennent à peine de mettre un petit communiqué de presse à ce propos hier. Et donc du coup, le SIC a mis une première enquête. Et le SIC, c'est déjà ceux qui avaient banni Unden il y a quelques mois avec l'affaire du bug du spectateur. Et le SIC a délivré du coup ses premières conclusions. Ils ont dit en mode, bah l'affaire est vraie, d'accord C'est vrai qu'il y a, d'après nos éléments, quelque chose de pas bon. Mais ils jurent, ou en tout cas, ils, ils affirment que ça n'a pas touché l'intégrité des matchs de héroïque lors de ce tournoi. Donc, apparemment, en fait, pour être plus précis, Unden aurait vraiment partagé euh, un fichier de strat avec des adversaires, mais cet adversaire-là, donc ça peut être un coach euh, adverse, ne l'aurait pas ouvert. Apparemment, il ne l'aurait pas ouvert, je ne sais pas comment ça se fait, euh, mais en tout cas, voilà, d'après leur première conclusion, il n'y a pas eu de sous... Enfin, en tout cas, ça n'a pas bénéficié à personne, mais malgré ça, même si ça n'a bénéficié à personne, l'intention mauvaise était là, et c'est là où j'ai envie de prendre un petit peu de recul pour se rendre compte à quel point l'être humain peut être un petit bâtard des fois. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Unden, c'est un coach qui a déjà été banni pendant 8 mois suite au bug du spectateur qu'il aurait utilisé à de maintes reprises. Héroïque l'a soutenu et l'a gardé tout le long de ces 8 mois, l'a même bougé de la position de coach à la position de analyste, en mode « Vas-y, tu sais quoi, on t'aime bien, on reste avec toi, on te soutient. » Il a à peine repris sa position... <rire> <rire> il a à peine repris sa position de coach Fin avril, le 30 avril Deux mois plus tard, boum ne... Cette affaire rééclate Et comme quoi, bah, il y a des personnes Franchement, t'as voulu aller la seconde chance Ça leur suffit pas, comme on dit en anglais Second time is the charm, hein. il, a, il a paniqué sa carrière la première fois, il lui fallait une petite seconde fois Donc c'est un peu incompréhensible, hein. Franchement, je capte pas trop le délire, tu vois D'aller donner des strats à d'autres adversaires Juste avant un tournoi C'est malicieux, c'est pas terrible Mais il y a quand même sa version des faits et je pense qu'il est important de la mettre du coup également à votre connaissance pour que vous puissiez juger en bonne et due forme. Donc Unden lui juste derrière a mis un communiqué de presse également où il explique que pendant des mois il était ok pour prolonger son contrat avec Heroic, que finalement ça ne s'était pas fait, qu'il était même en cours pour peut-être rejoindre Astralis, une autre équipe danoise et il affirme qu'il n'aurait pas donné du coup de strat de son équipe donc à savoir les placements. Donc sur CSGO je rappelle c'est de la recherche et destruction pour les aficionados de ce mode de jeu ou des tu n'as qu'une vie par round, si tu sais où tes ennemis sont constamment placés, tu peux les mettre dans la merde, ça te met un avantage de ouf. Donc lui il affirme qu'il n'a pas donné ces informations là, par contre, il reconnaît que dans le cadre d'entraînement il aurait donné du coup euh, de l'antistrate matériel à certains coachs d'autres équipes histoire en fait de discuter comme si c'était euh, des discussions machin etc et là tu vas dire qu'est ce que c'est de l'antistrate matériel c'est plutôt pour expliquer comment son équipe se comporte face à certains types d'agressions en mode ok donc euh, par exemple la bombe A quand il nous attaque sur la bombe A nous on fait plutôt ça donc euh, par exemple on jette tel stuff on passe par tel endroit etc lui c'est ce qu'il dit qu'il aurait fait alors que du coup son organisation affirme que lui par contre il aurait Donner réellement euh, des strates, une sorte de fichier euh, hein, très euh, très poussé. Je sais pas s'il y a une sorte de zone grise, tu vois, ou en mode c'est peut-être vraiment de l'antistrate matériel mais en termes juridiques ce serait suffisant pour lui finir son contrat et porter plainte contre lui parce que je le rappelle, une cour danoise a accepté cette plainte et va faire euh, un procès ou en tout cas une enquête autour de ça. Je ne sais pas ce que la enfin euh, ce que le SIC va mettre en place en termes de sanctions, etc. parce que nous avons là, on est encore au tout début. Hein, voilà, comme ça, moi je vous le dis, on est encore au tout début. Le SIC va peut-être peut-être le sanctionner plutôt gravement mais il y, y a des choses franchement je comprends pas parce que moi voilà moi j'aime bien CS voilà, je vous le dis j'aime bien CS de temps en temps je vais voir un peu de match etc et donc du coup quand j'ai voulu faire cette vidéo je suis allé voir KRL euh un streamer CS, et je lui dis, qu'est-ce que c'est de l'antistrate matériel Et ensuite, il m'a, dans la discussion, il m'a dit, mais Unden, tu te rends pas compte C'est une putain de légende de la scène. Il a formé des tonnes de joueurs qui, à l'heure actuelle, sont trop forts, ou en tout cas euh, marqués la chose. Donc il m'a fait une liste, hein, si vous suivez CS. Par exemple, Unden, le mec dont on parle, il a formé euh, Glaive, il a formé Magisk, il a formé Kirby il a formé Cadian, il a formé euh, Vald, Mers, Percy, accord Bref, je vais pas tous vous les faire, il m'a sorti 20 noms. Euh, quel frère, apparemment, il était en stream, tu sais, son chat, il en fait, eh, il a firmé, li, li, li, li, li, aussi. Et... Bon voilà, encore une fois, comme avec les z Stories sur les crypto-monnaies, j'aimerais bien savoir... Pourquoi Est-ce que Undead a fait ça Bizarre. Réellement, moi, je me dis, l'être humain est souvent motivé par un intérêt, un intérêt qui va l'arranger, d'accord. Et là, par contre, l'intérêt, bah, en fait, je ne le trouve pas. C'est ce qui me fait un petit peu bugger. Unden, c'est un coach ancestral, c'est-à-dire que héroïque depuis à peu près un an et demi, s'ils ont d'aussi bons résultats, c'est en bonne partie grâce à lui, parce qu'il les a rejoints, parce qu'il a changé plein de trucs, parce qu'il les a aidés en termes de strat, etc., machin. Vous avez vu encore une fois. Enfin, je vous l'ai dit qu'il a formé des tonnes de joueurs qui sont devenus très, très, très bons. Donc, c'est-à-dire que c'est un gars connu et reconnu de ses pairs, d'accord C'est un gars qui, euh, du coup, euh, grâce à cette reconnaissance, euh, n'a pas perdu son poste lors de son premier drama de triche qui consistait à avoir utilisé un bug pour avoir des informations. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que ce mec avant la première LAN depuis un an et demi, et aller communiquer des informations à des adversaires. Sachant que, d'après sa version à lui, il comptait de toute manière ne pas terminer son contrat chez Heroic et aller ailleurs. Alors certains diront, ce serait peut-être pour se mettre dans les bonnes grâces d'un futur employeur. Peut-être même que la personne à qui il a communiqué ça, c'était Astralis. J'en sais rien, tu vois, peut-être c'était ça. Mais... Euh... Je ne pense pas qu'il y ait besoin parce que, encore une fois, comme on l'a vu, ce mec est connu et reconnu. T'as pas besoin de faire de courbettes en mode donner, tu vois, les strates de tes propres joueurs pour pouvoir te mettre dans les bonnes grâces de ton peut-être futur employeur parce que, de toute façon, tes résultats parlent pour toi. L'équipe, tu l'as remonté. Euh, Héroïque a gagné de bons tournois depuis un an et demi. L'équipe est devenue solide. Toi-même, t'as formé des joueurs, donc tes joueurs te connaissent et te reconnaissent. Et c'est là où il y a toujours une sorte de point d'interrogation qui, euh, du coup, se, se forme dans ma tête en mode c'est quand même un petit peu vicieux. Ça me rappelle une autre histoire que je vous avais racontée. Dans les autres Z-Stories C'est l'histoire de Zach Nani. <rire> parce que donner les strats de son équipe pour SND Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo Je l'avais déjà fait Sauf que moi je l'avais fait Pourquoi Je l'avais fait parce que j'avais le seum de m'être fait virer <rire> Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la meurt, c'était trop drôle. Mais dans mon cas, c'était, à l'échelle amateur Call of Duty et tout, c'était drôle, tu vois, même si j'avais été un connard, c'était drôle. Là, en l'occurrence, on parle quand même d'une scène avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'enjeux, des trucs très très sérieux. Et surtout, oui, refaire ça lors du retour en LAN, mec, c'est terrible, parce que les joueurs, depuis un an et demi, les pauvres, ils voyagent plus, ils jouent que en online, etc. Alors, quand je dis les pauvres, c'est toute proportion gardée, mais... Venir faire ça juste avant une LAN, je trouve ça pas terrible. Donc, il va y avoir euh, du coup des nouvelles annonces vis-à-vis -vis de ça, forcément. La justice danoise va avancer euh, sur le sujet, donc euh, ça doit être drôle quand même pour un juge en mode est-ce que le coach a vraiment donné des strats <rire> Tu vois ce que je veux dire Donc, ça va être drôle de regarder ça. Ça va également être important de regarder ce que là, ESIC, du coup, l'eSport sport Integrity Commission va décider, va statuer en termes de, de ban. D'ailleurs, je trouve ça assez sympa qu'une commission indépendante puisse du coup, livrer des conclusions, des enquêtes et des sanctions et que ce soit respecté et suivi parce que, encore une fois, le l'ESIC, eux, affirme que l'intention a été là, le fait, le partage aurait été là. Par contre, ça n'aurait pas profité, du coup, à la personne à qui ça a été euh, partagé, parce qu'apparemment, cette personne n'aurait même pas ouvert le fichier. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fichier Est-ce qu'il y avait vraiment toutes les strates de héroïque Est-ce qu'il y avait réellement, euh, du coup, que de l'anti-strate matériel Est-ce que c'est acceptable ou pas, tu vois, d'éventuellement partager ça, bah, je sais pas, comment c'était fait au, tour, au détour d'une discussion, en mode nous on fait ça, ou alors en mode tiens coucou, euh, regarde ce que mes joueurs font, comment est-ce que ça s'est passé J'ai hâte de le savoir, et pour ça, vous avez ma parole de la même manière il que... y a eu des nouvelles. Euh, Rappelez-vous, là, je vous ai fait le dernier set story je vous avais fait euh, l'histoire de phase là, des influenceurs qui ont fumé une partie de leur communauté via de la crypto. Je vous avais dit que je vous ferai une suite. Il y aura une suite la semaine prochaine parce que l'affaire a eu des nouveaux rebondissements. Quand cette affaire-là que je viens de vous proposer aura des rebondissements dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je vous ferai un update et je vous raconterai le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que Hunden a partagé Qu'est-ce qu'il a pris comme sanction Quelle a été la suite Et fin Est-ce qu'il a été à nouveau engagé ailleurs Est-ce que qu'Astralis, par exemple, va prendre le risque d'engager un coach qui va peut-être potentiellement être ban c'est croustillant, c'est tout ce qu'on aime Me concernant, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo Réalisée en vacances J'espère que mon storytelling et tout ce que je vous ai raconté bah, Vous a fait passer un moment plaisant Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à donner également votre avis vis-à-vis -vis de cette histoire à le partager éventuellement, ça participe à la réussite de la chaîne Et je vous dis à la prochaine les amis Bisous